Ici, euh, euh, des réserves donc avant euh, l'arrivée même de la conservatrice, qu'est-ce qu qui se passait avant, et depuis l'arrivée de la conservatrice, comment les réserves ont évolué, et euh, le travail qu'on qu a fait, qu'on a entamé depuis euh, mon arrivée, qui est quand même récent. Je suis au musée de l'oratoire depuis euh, trois ans, et sur ce trois ans-là, je suis partie un an en congé de la qualité. Euh, Donc, les réserves de l'oratoire, on, on est dans complètement tous les, euh, les points que Simon a nommé, encombrement des, euh, des réserves et des espaces de circulation. Euh, l'oratoire euh, collectionne depuis au moins les années 20 avec la Joséphologie. Il euh, y a beaucoup de statuaires qui ont été collectionnés et, et énormément de gens ont donné à travers les années. L'oratoire a acquis des œuvres à travers le temps. Et tout a été entassé à différents endroits. Même, je ne connais pas la date, l'endroit le, où on est actuellement au musée. Euh, je ne sais pas à partir de quelle date les choses ont été accumulées, mais il y a eu toutes sortes de choses. Même, on, on conserve encore actuellement certaines pièces de ressources matérielles. Donc, des éléments qui sont utilisés, euh, comme du luminaire euh, dans la crypte, c'est nous qui le ça dans les, les réservances des choses qui sont en utilisation temporaire, des choses qui ont été euh, restaurées ou euh, qui sont encore cassées, qui sont dans, dans nos entrepôts. Donc, nous sommes surchargés. Ça, c'est un, une de nos euh, réserves. On voit juste deux plans d'une main sale. Euh, donc, euh, la conservatrice est en, en poste depuis 2010 et à partir de 2012, un inventaire un aménagement des réserves a débuté. Cette salle-là n'a pas été un des projets, C'est euh, la réserve, là je vous montre euh, le, les espaces euh, vides parce que c'est euh, l'orfèvrerie, euh, donc c'est le mobilier euh, avant l'aménagement de, de la salle, donc tout ce qui est euh, métaux orfèvrerie est dans euh, cette salle-là en 2012, donc l'inventaire et l'aménagement de cette réserve-là a été entamé, donc c'est euh, tout beau maintenant. Il y a une deuxième salle aussi qui a été, euh, qui a été euh, réaménagée en 2012, qui s'appelle le Claparnum. Donc vous, euh, vous imaginez euh, de quoi ça pouvait avoir l'air avant, les objets <coughs> empilés euh, du le plancher au plafond. Euh, juste pour vous donner une idée, euh, je ne connais pas la, la superficie exacte de nos réserves. Je pense à peu près 10 000 mètres euh, <coughs> carrés. Donc on est quand même assez chanceux dans cette expansion. Les réserves comprennent huit salles de différents formats. Euh, un de nos avantages, c'est qu'on a près de 20 pieds euh, de plafond, ce qui n'a jamais été exploité. Donc, tout, presque les, euh, les salles de 20 pieds de plafond euh, s'étaient conduites jusqu'à hauteur d'homme. Donc, euh, les, des tables remplies, des meubles remplis et sous les tables aussi. Donc nous, les planchers étaient euh, couverts euh, d'objets. Presque encore euh, récemment pour euh, une salle en particulier. Euh, donc, en 2012, euh, l'orfèvrerie euh, a été euh, rangée. Une autre salle le caternum a été aménagée, disons, temporairement, avec un mobilier euh, en bois. On considère que c'est quand même un bon mobilier en bois parce que c'est vernis. Euh, mais l'autre salle, c'est du euh, plywood contreplaqué euh, peint. Euh, donc, ça se, se surcharge assez rapidement et euh, récemment, on a, on a remarqué que les, les étagères euh, se, se pilaient. Euh, par la surcharge euh, des objets. Depuis mon arrivée en 2013, oui. ça c'est un travail qui a été euh, entamé un en, en, de nos grands pas de la collection sont les crèches. Donc, du côté gauche où vous avez le avant, à mon arrivée, de quoi ça avait l'air, euh, la majorité des salles, en fait, il n'y avait aucune localisation des objets. Il y avait une salle. Et pour les crèches, la localisation a été faite par continent. Donc, un mobilier identifié Amérique du Sud, il fallait chercher dans le meuble pour retrouver là, la crèche qu'on cherchait. Heureusement, il y avait certaines euh, documentation euh, des objets. Presque toute la collection de, de crèches est déjà numérotée, mais il fallait chercher euh, de façon euh, assidue. Donc, le 3 minutes, euh, c'était pas, pas dans nos... Euh, <rire> Dans, dans nos euh, réflexes de, de, de recherche. Mais du côté droit, on a quand même optimisé euh, l'espace en euh, près euh, d'un an. Euh, je vous dirais que les euh, trois quarts de la collection de crèches euh, est inventoriée et aménagée. On a fait euh, certains choix économiques, dont euh, utiliser des boîtes euh, acides. Mais à l'intérieur, tout est avec du, du papier, du papier non acide, et emballé dans, dans des sacs. Donc, il y a quand même des, des choix économiques comme du budget où on récupère des, des matériaux comme les étagères d'une bibliothèque ici qui a, qui a déménagé. On a récupéré les étagères, on, on a toutes sortes de, de ressources par chance ici à l'oratoire. Donc, euh, pendant la première année, on s'est beaucoup attardé, euh, Alexandre, le technicien, et, euh, et moi, à faire euh, l'aménagement de cette réserve-là de crèche. Euh, mais deux autres euh, réserves problématiques, ici qu'on voit dans il y a la guardeau à gauche et la charriée, euh, donc à mon arrivée, c'était comme ça, surchargé, on pouvait quand même circuler dans les espaces, mais tout le mobilier... Euh, surchargées sur le dessus des, des meubles, et ces deux réserves-là ont eu certains problèmes d'infiltration d'eau. Euh, donc, un des projets était de vider les, euh, les deux salles pour être rapatriées dans une salle de, de plus grande dimension. Celle-ci, qui est aussi très <rire> encombrée, mm -hmm. euh, mais qui présente des conditions beaucoup plus stables. On aucun contrôle de la température et de l'humidité relative. Mais cette salle-ci, elle est au centre euh, du bâtiment et donc il n'y a aucun mur extérieur et la température est très stable. On est vraiment entre le, le 20 degrés, 50 d'humidité relative, presque à longueur euh, d'année. Ce qui n'était pas le cas, je reviens à la photo précédente. Ici, on a des variations qui, sont, qui peuvent être drastiques, mais elles sont saisonnières, donc elles s'étalent sur une grande période. Ce n'est pas dangereux pour les objets. Mais ce qu un choix qu'on a fait, c'est de, de vider complètement un projet à long terme et de vider complètement ces deux salles-là pour tout rapatrier ici. Euh, donc, à mon arrivée en 2013, les choses se sont passées très rapidement. Et comme j'ai dit, j'ai quitté pour un congé de maternité un an plus tard. On a pris une décision, c'est de ne pas réengager quelqu'un pour l'inventaire mais de se concentrer sur l'aménagement des réserves pour le plus rapidement possible. L'idée, c'est les deux salles précédentes. Il y a un technicien en muséologie qui a été engagé pour donner un coup de main à mon collègue. Un coup de main. Euh, pour tout déplacer, Donc, ce pas, ça n'a pas presque entièrement été complété, mais il y a une grande part de ces salles-là hein, qui ont été vidées dans la plus grande pièce où on a acquis euh, du mobilier euh, qui se retrouve à être des étagères industrielles. Aussi, en fait, la plus grande salle a, a été agrandie. Il y avait un mur entre les deux. On a démoli euh, ce mur-là pour s'assurer euh, que, que l'espace soit plus simple à circuler, la visibilité. Et le projet Reorg. Donc, en, à l'automne passé, quand Chantal nous a présenté le projet, je veux dire imposé le projet, on n'a pas. Oh, euh, au départ, on pensait que c'était euh, une mauvaise idée. Euh, en raison du projet d'aménagement qui a lieu sur le, le site de l'oratoire, en fait, quand le projet a été présenté par Chantal, on était en fermeture. Le musée, les salles d'exposition sont fermées au public depuis le 6 septembre parce que nous devions vider les espaces. Donc, on a 10 000 pieds carrés d'exposition qu'on a dû vider, plus de 200 crèches en exposition, une exposition <coughs> temporaire aussi qui a dû être mise en réserve très rapidement. Donc, à trois, donc le technicien temporaire est encore sur place à ce moment-là. À trois, en deux semaines, on a vidé toutes les salles d'exposition. Ça a été mis temporairement dans, dans, dans des boîtes, dans, dans une salle. On n'a pas pu faire l'inventaire. Ce qu'il fallait faire rapidement, c'était vider les salles. Et donc, comme je, je répétais, on pensait que c'était une mauvaise idée parce que ça surchargeait. On avait déjà une surcharge de, de nos espaces de circulation et des, des, des réserves. Mais euh, au final, ça, le projet était euh, très. Euh, je veux dire lucratif, c'est pas le bon, <rire> mais c'est bénéfique. Merci. Euh, donc on s'est concentré pour le projet et à vider euh, une salle. La proposition qu'on qu a faite en fait pour euh, REARM, c'est de vider euh, le Capernaum, qui avait été aménagé temporairement euh, en 2012. Mais comme vous voyez, c'est euh, le, le, le local en question avec les étagères en bois. On ne voit pas vraiment la déformation des euh, des étagères, mais le, tout le haut des étagères sont remplis, mais il y a une certaine courbure des tablettes. Et on trouvait qu'à long terme, c'était pas une bonne idée de, de laisser les objets dans cette salle-là, mais heureusement, tout était numéroté, localisé, donc tout le travail d'inventaire avait déjà été fait. Ce qu'on voulait, c'était vider la salle pour finalement se débarrasser du mobilier et éventuellement de démolir le mur ici qui donne accès à la plus grande salle que je vous ai montrée tout à l'heure. Dans cette salle-là, il y a de tout des livres, des médailles, du statuaire, du plâtre, de la céramique, des tableaux. On a aussi des meubles euh, qui étaient remplis de, de vêtements, des costumes de théâtre, des vêtements liturgiques et aussi des, des boîtes et des boîtes de textiles liturgiques dont on n'avait euh, jamais, euh, jamais vu compris. on trouvait que pour euh, les grands oui, oui, oui. C'était un, un beau projet qui permettait aux participants de toucher à tout. Pour la suite, je vais laisser la place à Catherine pour vous expliquer le, le projet qui a eu lieu cette semaine dans les trois derniers jours. Donc, un euh, beau défi comme vous pouvez voir. <rire> euh, à notre arrivée, on a euh, donc visité euh, les réserves dans un premier temps pour voir euh, l'étendue euh, du travail à faire. Euh, mais ce qui était bien, c'est que l'équipe avait déjà mis en place euh, un regroupement des différentes tâches. Donc, euh, on avait déjà une visualisation euh, de ce qu'on avait à faire. Je ne sais pas si vous voyez bien, du moins. Donc, euh, la première photo, on présente euh, toutes les tâches et euh, les équipes et euh, à la fin, on voit qu'on a réussi, donc c'est positif, ou du moins en 98 je pourrais dire. Euh, donc, les équipes de professionnels, mais aussi des équipes des musées, ont été divisées en, euh, en cinq équipes. Donc, euh, une équipe où euh, c'était plus du travail euh, manuel, je dirais, et de construction. Donc, euh, ils ont construit euh, des étagères les étagères dans un premier temps dans euh, la salle, je ne sais pas comment elle s'appelle, la salle Blanche et euh, 642, qu'on a vu tout à l'heure, euh, pour pouvoir sortir les objets du fameux euh, catharnaum. Donc, euh, la construction d'étagères avec euh, Alexandre, euh, la construction de boîtes aussi, euh, et par la suite, là, au cours des trois jours, donc ça a été pas mal euh, le gros du travail la première journée pour la construction des des étagères, puis ensuite euh, d'ajuster les tablettes avec les différentes autres équipes selon les besoins aussi. Voilà pour la construction de boîtes et, euh, et de, de, de surfaces euh, en coraux pour pouvoir déposer les euh, objets. Et euh, cette équipe aussi avait à emboîter les livres anciens qui se trouvaient euh, dans, euh, dans la salle. Donc, Simon a, a volé euh, sur différentes euh, équipes euh, au cours des trois jours. L'autre équipe, euh, c'était plus celle-là qui s'occupait de la manipulation des objets. Donc là, vous avez vu au début, il euh, y a beaucoup d'objets qui se trouvaient à même le sol. Des gros objets aussi euh, sur euh, l'espace de travail. Donc, dégager cet espace de travail-là euh, ainsi que le corridor pour pouvoir circuler de manière sécuritaire euh, à tout le moins. Euh, dégager le passage, faire les gabarits encore une fois pour les tablettes. Et ensuite, euh, toute la section des tableaux devait être localisée sur un panneau mur où est-ce que d'autres tablettes avaient été euh, érigées. Et ensuite, euh, regrouper ces objets-là par taille. Donc, euh, ça pouvait varier, de, comme je vous disais, de livres, euh, de petits présentoirs, de, de, de petites présentoir, petit tablettes, d'énormes tablettes, de grands bus, petits bus, moyens bus. Donc, tout ça a été remis. Euh, sur les tablettes euh, dûment euh, posées euh, selon les besoins. Pendant, ça, c'est des choses qui s'effectuent sur les trois jours, c'est pas un qui arrive euh, après l'autre, donc euh, on essaye de circuler le plus sécuritairement avec les objets. Euh, L'équipe des Bleus qui allait s'occuper euh, des textiles. Ah, vous voyez, j'en ai passé une. Fois. Donc on voit justement euh, les, les, les, les objets qui sont classés euh, avec le nouveau système. Dans le fond de lo localisation qu'on on réécrivait toutes les codes pour ne pas euh, mélanger euh, l'équipe de Julie euh, pour pouvoir retrouver ces objets Donc euh, selon les grandeurs et euh, ouais. Donc pour les tissus, une équipe s'occupait essentiellement du textile euh, avec Jeanne Mans. Euh, donc c'était vraiment de, euh, de, un, faire des rouleaux pour les différentes... Il euh, y avait des, des, des tissus vraiment de toutes les grandeurs. Euh, donc, euh, je crois qu'il y a environ une dizaine de rouleaux là aussi qui ont été faits. Euh, donc, roulés dans du euh, papier de soie euh, sans acide dans un corridor. Il y avait établi euh, une section de travail là. Euh, mais aussi, il y avait euh, environ 200 étoiles qu'il fallait plier. Donc, j'ai fait ça pendant toute une journée. <rire> donc, on a emboîté les étoiles et euh, différents autres euh, textiles là, dans des boîtes. Euh, Coraux. Euh, il évaluait aussi les besoins de rangement, parce que vous allez voir qu'il y avait notre équipe qui s'occupait vraiment de, de pouvoir faire la gestion de tout ça, euh, remplacer les vêtements euh, également, mais aussi euh, de pouvoir décrocher les bannières qu'on retrouve ici. Donc je crois qu'il y a environ 10 bannières, 10, 12 bannières, qui est accrochées sur des supports euh, de métal et très sèvres. Donc le projet. Il voulait les, les, les décrocher, pouvoir euh, les installer là et les nettoyer. Euh, on s'est rapidement rendu compte que ce n'était pas évident. Les, euh, les vis étaient très bien vissées, ils étaient vie. Et euh, donc, on a mis ça un petit peu de côté pour pouvoir vraiment vider le catharne. C'était vraiment ça qui était le, le plus utile là, pour l'équipe. Donc, il euh, y en a deux qui ont, qui ont été faites, mais essentiellement, elles seront euh, posées là. Et justement, replacer. Euh, vous avez vu le garde-robe tout à l'heure qui était rempli de textiles et de vêtements. Donc, c'est de sortir. Bien, en fait, l'étagore de la photo, c'est de le sortir et de pouvoir le placer euh, avec les autres objets et les, les autres matériaux. Donc, euh, voilà pour euh, pour l'équipe euh, du textile. Ensuite, euh, Andrea s'occupait euh, avec Brigitte de vraiment s'assurer de la gestion et de la réorganisation. Euh, évaluer les volumes, évaluer les besoins. Donc, elle s'occupait un peu de, de voir toutes les équipes, ce qu'il y avait besoin pour ensuite pouvoir aller voir euh, l'équipe euh, qui s'occupait euh, de réajuster les tablettes euh, selon les différentes grandeurs des objets. Donc, elle calculait les volumes et elle euh, est toujours présente, euh, en fait un peu partout pendant les trois jours euh, pour gérer le tout. Euh, donc, elle avait effectué également des gabarits pour pouvoir euh, mesurer les différents objets pour que ce soit facile pour l'équipe qui devait préparer ces tablettes là Donc, on mesurait les objets selon les différents besoins. Visuellement, c'était beaucoup plus rapide étant donné qu'il y avait euh, beaucoup de choses à faire. Et finalement, il y avait l'équipe Simon <rire> qui s'occupait, c'était facile pour lui de s'occuper euh, des images en fait qui devaient être mises en cartable. Donc, euh, il s'est occupé de faire... Euh, des petites boîtes de tout ça, regardant tout le monde travailler. <rire> donc essentiellement un gros projet, okay. mais euh, comme je disais, ça s'est très bien passé. On ne s'est pas trop marché sur les pieds. Les objets ont, ont pu être, euh, dans la majorité, euh, remis dans la nouvelle salle, donc euh, euh, de manière adéquate et sécuritaire aussi, malgré euh, tout le tout le pas et vient Ça a été trois journées. Euh, plutôt intense, mais qui, je crois se sont bien Donc, Voilà. Merci beaucoup, Karine et euh, Julie. Si Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que y des gens de l'équipe, euh, tout d'abord, euh, qui voudraient ajouter quelque chose sur euh, leur expérience pendant les trois jours? Non. <rire> donc, je ne sais pas si... Euh, euh, juste pour préciser un peu le, le, comment on a parce que c'est une étape vraiment très importante dans toutes les réorganisations, c'est euh, l'estimation des volumes de l'espace nécessaire, donc comment convertir les besoins euh, des objets en espace, en volume, sur les tablettes. C'est toujours le plus gros problème. Donc, euh, c'est la, la troisième fois qu'on fait cet atelier en trois jours. Euh, puis, c'est la première fois qu'on qu avait une personne centrale comme ça, qui était le point où toutes les équipes venaient lui euh, venaient, venaient donner à Andrea euh, leurs besoins en termes de hauteur de tablette. Donc, les autres, les autres années, on n'en a pas eu besoin pour différentes raisons. Donc, je dirais que la première année, on a fait une réorganisation dans une. C'était une archive. Euh, donc, la, la, les, les les objets, si on veut, étaient très standards, euh, les boîtes. Donc c'était toutes des boîtes assez standards. On n'avait pas vraiment, on n'a pas senti besoin d'avoir quelqu'un qui, euh, qui était un point central comme ça. L'an dernier, euh, la réorganisation <coughs> qu'on a fait en trois jours en Nouvelle-Écosse, euh, c'était vraiment une réorganisation dans le sens propre. Donc on vidait, euh, on a dû réaménager une collection dans la même pièce. Donc, c'était vraiment, euh, encore plus intense que cette année parce qu'on a dû vider complètement une pièce euh, et puis regrouper les objets puis les remettre dans la pièce. Sauf que la, la seule différence, c'est qu'on avait une pièce assez... Euh, assez inhabituelle. Donc, on avait... Une, une, c'était dans un, un genre de grenier, donc on avait une... Euh, c'est ça, donc on avait un mur, euh, un, un plafond en angle, donc on avait beaucoup de, de défis euh, techniques euh, qui nécessitaient euh, la création de, de mobilier de réserve sur mesure, donc des solutions de, de rangement adaptées à l'espace qu'on avait. Donc, euh, puis les, les étagères qu'on avait <rire> n'étaient pas modifiables. Donc, on n'avait pas vraiment besoin de quelqu'un qui euh, communiquait avec les équipes de, des étagères pour leur dire Pou « pouvez-vous me donner euh, trois tablettes de, de 16, euh, 16 pouces de hauteur, euh, deux tablettes de mise de hauteur parce qu'on n'avait pas vraiment ce luxe-là. Donc ici vraiment on a eu besoin de quelqu'un comme ça parce qu'on avait beaucoup de tablettes puis c'était que des étagères puis toutes des étagères modifiables. Donc au début on a, on a réfléchi avec Andrea comment, comment ça serait possible de faire ça de façon efficace euh, compte tenu le, le, le, le montant d'objets euh, qu'on avait euh, puis de, de, de, de différentes tailles et tout ça. Donc, Andrea, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a établi quatre hauteurs quatre euh, typiques. Euh, donc, il y avait 8 pouces, 16 pouces, 26 pouces. 26, et 44 pouces. Et 44 pouces. Donc, en, en quelque part, ça, ça aidait un peu à, à, rendre le, à rendre tout ça un peu plus efficace, plus rapide. Donc, selon les types d'objets des euh, différents groupes, c'était possible de dire, euh, bon, dans ces quatre grandeurs-là, combien j'en ai besoin de chacune. Donc, on a fait il y avait deux, deux types de gabarits. Il y a un gabarit qui a été fait sur une table avec de la taille des, des, des tablettes. Donc, on pouvait, euh, on pouvait faire un, un test donc en, en déplaçant les objets sur la tablette pour voir combien d'objets on pouvait mettre dans la tablette en les regroupant par hauteur. Donc, c'était possible pour nous de dire « Ok, euh, on a cinq tablettes avec des statuts qui mesurent 26 pouces, donc ça, cette la formation-là. ensuite elle c'était transmise à Andrea, qui transmettait à l'équipe qui montait les tablettes. On, on avait besoin d'un système comme ça parce qu'il y avait tellement d'équipes qui travaillent en même temps. Donc c'est pas comme euh, euh, si on est une petite équipe à deux, on peut étaler ça sur le temps, donc c'est plus facile de le faire un peu plus de façon intuitive, mais il fallait être très efficace. Euh, et puis, euh, l'autre type de gabarit, c'est un, un, un étalon, en fait, on avait des des règles de la hauteur euh, de 8 pouces, 16 pouces, 26 pouces, c'est 48 pouces. Donc on pouvait aller tout de suite à côté des objets pour voir euh, est-ce que c'est des objets qui rentrent dans, dans, dans quelle hauteur de tablette. Des groupes, mais en égro En, en, en moins visuellement, parce que des fois, tu sais, on se dit en, en les regardant, on n'est pas sûr si ça va rentrer dans, dans cette tablette-là. Donc c'est un peu comme ça qu'on s'y est pris. Euh, il y a plein de différentes méthodes qui existent, des méthodes mathématiques, des méthodes euh, avec plein de calculs pour le calcul d'espace dans les réserves. Euh, mais Reorg prend une, une approche un peu plus intuitive comme ça. Euh, souvent, euh, ça, ça fonctionne mieux. C'est pas parce que c'est mathématique que c'est nécessairement plus précis. Là, des fois, il y a des, beaucoup de facteurs d'erreur. Donc, euh, Réorg à la base est conçu pour des petits, des petits musées, donc euh, où c'est possible de travailler de façon plus intuitive, euh, avec des petites équipes. D'autres questions? Oui. Okay. Uh, uh, uh. Merci. Uh, Gordon Perreault, tu dis sciences et technologies à Ottawa. je j'ai peut-être manquer quelque chose parce qu'on est déjà 15 minutes en train. Um, là, vous avez fait… il y avait combien d'objets? C'était une pièce pendant trois jours? Une douzaine de personnes que vous avez aménagé la collection, c'est ça? Oui, exactement. Je n'ai pas le, le nombre exact, exact d'objets, mais euh, c'est près de 5000 objets qu'il y, qu y avait dans le catalogue. Le... Félicitations. En, en, en, vous êtes en... <rire> en, en temps normal, dans les réserves, on est deux, Alexandre, le technicien, et moi. Euh, donc, au total, dans le musée, on est euh, trois qui font toutes les tâches, donc euh, les, les donations, les expositions, euh, euh, conférences à l'extérieur, Ça, c'est plutôt euh, Chantal qui, euh, qui s'en charge. Euh, donc, on, pas, on ne peut pas faire l'inventaire et l'aménagement des réserves à temps plein. Quand il y a une exposition, on, on, on lâche tout et on est près de 3 à 4 mois euh, par année à temps plein euh, sur les expositions en plus de, de tous les autres euh, mandats. Donc, là, ça nous permettait pendant une semaine, trois jours, de, de donner un, un grand coup, surtout avec l'aide de, de 10 personnes supplémentaires. Donc, comme, comme disait Simon, il fallait être très coordonné pour ne pas se piler sur les pieds. Il y a eu une belle division euh, du travail, mais ça a été euh, très bénéfique pour, euh, pour nos réserves parce que c'est quelque chose qu'on aurait pu faire euh, seulement sur euh, plusieurs années. Et euh, l'Oratoire Saint-Joseph accueille très régulièrement des dons. Euh, de, de la population en général, mais en fait, de notre propre communauté religieuse, la communauté Sainte-Croix et les maisons de la communauté qui ont fermé dans les dernières années. Donc, quand même, depuis mon arrivée, il y a trois maisons qui, qui ont fermé. Donc, on a accueilli plusieurs dons euh, à travers les, ces années-là. Et euh, d'autres communautés religieuses où les maisons mères euh, fermaient, euh, euh, soeurs, euh, les soeurs grises, le, le Musée des Sœurs de Sainte-Anne, le Centre Saint historique des Sœurs de Sainte-Anne, qui a fermé l'automne passé officiellement. Donc, on s'est retrouvé avec des, euh, un nombre d'objets euh, en, en surplus à devoir euh, conserver à long terme. Donc, c'est des espaces qu'on voulait libérer, optimiser, pour, euh, dans les prochaines années, euh, se permettre d'accueillir de, de, encore plus d'objets. Est-ce qu'il y a d'autres centres qui sont semblables à, à lui dans le réforme? En fait, on, on y... Dans, dans nos réserves, euh, on essaie, euh, comme, comme je le disais tout à l'heure, on a démoli des murs. Donc, les trois salles qui sont dans les meilleures conditions, la 642, la blanche, c'est le premier mur qu'on a, euh, qu a démoli euh, pour faire, en faire une plus grande salle. Et une fois que le catarnamme va être complètement vidé, euh, parce que les étagères en bois sont fixés sur, euh, sur le mur. Ce, ce mur-là aussi euh, va tomber pour agrandir, pour avoir une très grande salle avec des conditions euh, presque optimales. Donc, la majorité euh, des objets vont se retrouver dans ces trois salles-là parce que dans le futur, on veut condamner deux de nos huit réserves pour en, en, en les transformer en menuiseries, en espace de travail et d'entreposage de matériaux euh, inertes. Question de curiosité il y a combien d'objets en tout euh, L'inventaire n'est pas complété. Pour l'instant, oui. la barre de données euh, présente 20 euh, 000 fiches. Là, je vous arrondis ça, on est à deux, euh, 19 984 à peu près. Donc, à peu près 20 000 objets et on pense qu'il y en aurait encore euh, minimum 15 à 20 000 supplémentaires. On s'entend <rire> entre 30 et 60. Ouais. Euh, dernière question, oh, oui. parce que tous les, les objets, les statuettes, les peintures dans l'oratoire, le l'édifice comme ça, sont considérés artistes. Tout fait partie de l'inventaire. Et on a aussi euh, des objets en utilisation on, le musée de l'oratoire et en, le sanctuaire de l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Euh, on le considère comme un musée vivant. On a des bon. objets qui sont en utilisation dans les deux euh, sacristies, c'est la crypte au premier niveau et la basilique qui est juste euh, deux, deux niveaux au-dessus de nous. Euh, donc, des objets liturgiques qui sont inventoriés. Mais qui sont hein, dans, dans les coffres à part des, des sacristies, des objets qui sont à exposition, des œuvres dans les bureaux. Euh, évidemment, dans presque tous les espaces de circulation, vous trouvez des œuvres, des vitraux, du statuaire. Euh, il y en a partout sur le site, même à l'extérieur. Le jardin de chemin de croix est inventé. Merci. aménager tout ça. Et vous n'êtes que trois à travailler. Alors, je, je me demandais comment vous prévoyez finir le projet dans, j'imagine, des années. Et moi, je ne sais pas comment vous prévoyez ça, mais je suis curieuse si vous pouvez parler un peu plus de... comment vous prévoyez la, la, continu, la continuation du ce projet. Euh, en fait, je ne sais pas si Chantal va rajouter quelque chose après moi, mais dans les, euh, le travail qui a été fait de donc ça nous donne un, un coup de main à court terme pour vider des espaces. Et euh, nous, le travail qui a été fait aussi en, en amont de ce projet-là, c'est de libérer des espaces de circulation. Donc, à long terme, optimiser les espaces va nous permettre de dégager des espaces de travail pour éventuellement accueillir des chercheurs et des stagiaires. Là, c'est difficile d'accueillir des gens. Il y a eu, je pense, en 2012, une technicienne en muséologie, des stagiaires, qui est venu travailler. Mais c'est assez difficile de, de circuler et surtout qu'on est toujours mandaté dans d'autres projets. On ne peut pas les superviser, mais là, à long terme, si on se dégage des espaces de travail et que les, euh, les collections sont regroupées. Donc, si tous les textiles sont au même endroit, ça va être beaucoup plus simple d'accueillir... Euh, des, euh, des stagiaires pour, euh, pour travailler sur euh, certains points de la collection. Moi, si je peux rajouter euh, quelque chose, juste pour préciser aussi pour la question de monsieur, les grands axes de la collection du musée, là, alors à toi, c'est. Euh... C'est évidemment tout ce qui concerne le patrimoine artistique du lieu. On a beaucoup de dessins de préparatoires, des esquisses qui ont servi à réaliser ce, que, ce qui est plutôt art public, là, ce que les gens peuvent voir. Donc on conserve ça. On a aussi des collections concernant mon frère André, même si ça fait un peu de pauvreté. Il y a quelques objets, des ex-votos, beaucoup aussi liés à ces, ce qui était euh, thaumaturge. Euh, tout ce qui est lié à Saint-Joseph et la Sainte Famille, donc euh, les statues que vous avez pu voir, euh, de, différents objets, les crèches, la collection de crèches est quelque chose de très populaire dans le musée. Et on a aussi euh, beaucoup de choses qui ont été données, des objets de tout type euh, au fil des années et qui témoignent de la dévotion populaire, beaucoup de dévotions populaires, mais aussi des pratiques euh, cultuelles et religion catholique. Donc, on peut un peu expliquer euh, un peu toutes sortes de pratiques avant euh, Vatican II et après Vatican II. Donc, on est vraiment, euh, c'est assez varié, a euh, un intérêt historique, artistique, on a des grandes œuvres, enfin là, je dis souvent le pire Coutoie le Meilleur, euh, euh, on a des œuvres, euh, que ce soit ben, euh, des pièces archéologiques, enfin, il y a eu toutes sortes de choses, et c'est anthropologique ou ethnologique. Bon, il y a plein de euh, ça, c'est la, la, la constitution de nos collections. Euh, pour euh, la question de madame, savoir comment on entrevoit ça au fil des années, euh, Julie, après deux ans, est un peu... Ouais, en disant ça, enfin, ça fait deux ans que je suis ici puis on est juste rendu là. Alors je rigolais, je disais écoute, moi je pense au moins avoir finalement ma retraite. Là. Donc euh, <rire> c'est un petit peu, euh, on a rabaissé nos euh, donc, alors, euh, En fait, vraiment, euh, assez rapidement, je me suis rendu compte que l'inventaire n'était pas euh, absolument pas fait et même la partie qui avait été faite euh, était mal faite. Donc c'est comme reprendre à zéro, il n'y avait pas de. Euh, par exemple, euh, d'uniformisation, de normalisation des termes. Donc, quand il faut chercher une œuvre, et des fois c'est euh, Madame Daou, Sylvia Daou, euh, Daou. Euh, euh, donc, il fallait chercher tu, toutes, les, toutes les formes possibles de l'inscription d'un terme. Donc, c'était vraiment difficile. Donc, ça aussi, ça faisait partie du travail. C'est non seulement ce qui avait été fait et mal fait à refaire, et euh, bon, il y avait des localisations, aucune localisation finalement. J'ai vu les 10 critères, de, je ne les avais jamais vus de New York, au rien rien, aucun critère. Là. Donc euh, on est, là, on, on travaille bien. Le, le, le, le renouvellement de l'équipe, euh, en fait, euh, les postes ont été occupés par des professionnels, ça c'est récent, donc ça, ça fait que les choses vont, vont de bon train. Euh, et euh, voilà, c'est vraiment un travail à long, long terme et on essaie d'en faire le plus possible à chaque année, mais en, comme je l'ai dit, en faisant aussi nos autres activités. Et le lieu est vivant, donc on est beaucoup sollicité. Mais euh, tout ce qu'on fait, c'est ça qui nous encourage, même si ça va être très très long, c'est que tout ce qu'on fait participe à l'amélioration des, des conditions et du travail des membres de l'équipe. Encore un mot. Oui, merci. on Avez-vous effectué euh, un programme euh, d'aliénation de ah. certains objets? Oui, ouais. <rire> ok. Oui, ça c'est une longue discussion. Euh, moi, j'étais euh, totalement contre toute aliénation. <rire> Quand je suis arrivée, ben, pas contre le fait d'aligner, mais contre le fait d'aliéner en faisant les mot. Euh, c'était instinctif, c'était un parti pris que j'avais, j'avais pas de théorie là-dessus, mais au fur et à mesure, on se rendait compte, surtout dans les tomes aux réserves, qu'il y avait une crosse, pleine, la tête d'une crosse des bêtes là, puis le bâton qui avait l'air d'un bâton de ballet, de manche à balai, dans une autre salle. Donc, le temps qu'on fasse le lien entre les objets, c'était difficile des fois de voir qu'il y avait un lien et que, voilà. Donc, euh, tous les petits objets, même cassés, même peu importe, moi je tenais à tout garder et en me disant, on va faire l'inventaire plus tard quand on aura tout inventorié et qu'on verra euh, ben, la nature de nos collections, l'intérêt et peut-être replacer les moutons dans les bonnes crèches, puis euh, tout faire euh, le, ce travail-là. Donc euh, là, on, on est en train de se dire, comment on dégage certaines pièces, Peut-être qu'on pourrait avoir une pièce qui est justement des sujets à alienation. Euh, on pourrait mettre dans une pièce des, des choses qu'on sait bon. On gardera probablement pas ça. Puis il y a des fois, il y a des doubles, des triples, des quadruples, des. Si on en a plein, plein, plein la même médaille, je ne sais combien de fois. Peut-être garder euh, le meilleur état, etc. Puis aussi penser comment on peut distribuer les choses. On a des objets qui ne sont pas religieux, qui sont. Le, par exemple, l'oratoire. Quelqu'un euh, se donnait en héritage, on disait l'oratoire, donc les maisons arrivaient à l'époque, ça se fait plus, plus, heureusement, mais des meubles, des, des, des, des tableaux, puis il y avait des, des paysages qui ont été conservés parce qu'ils étaient jolis. Bon, on pourrait aller ailleurs, d'autres musées pourraient être intéressés, selon les autres collections. On pourrait, euh, bon, il va falloir voir, puis il y a des choses qui sont vraiment d d absolument pas intéressantes. Mais cela dit, euh, il y a des choses dont on ne connaît absolument pas la provenance, qui sont dans nos réserves, et soudainement, en faisant une recherche sur je ne sais quoi, par exemple les compagnons de Saint-Laurent, les pièces de théâtre, les pièces de théâtre, on s'est rendu compte qu'il y avait des objets qu'on avait qui étaient finalement des décors de ces pièces de théâtre Donc, on ne pouvait pas s'en douter. Donc, en regardant aussi les archives, les photos, euh, on fait des liens entre les choses et souvent ça explique, ça donne des, des explications sur nos objets. Donc l'abnégation est vraiment réservée pour euh, plus tard. J'avais juste une réflexion, J'ai moi j'ai déjà, je travaille au centre de conservation, je suis restauratrice de peinture, donc euh, ça m'arrive d'aller dans les réserves, puis euh, à différents endroits, puis euh, on, on est prêté des fois à aller travailler. Euh, Musée de la Cité de Québec, de la Civilisation, pardon, et euh, il me semble que certaines dons, les dents sont rarement donnés avec de l'argent pour la préservation, la conservation à long terme, ça c'est comme même pas euh, dans les dons, mais par contre, euh, il me semble d'avoir entendu plusieurs fois qu'il fallait prendre toute la collection aussi, une maison d'une communauté qui ferme bah, il, on ne peut pas choisir ce qu'on veut c'est tout ou rien quasiment donc mm -hmm. des fois il y a des, des multiples exemples de tel ou telle affaire parce qu'il fallait tout prendre Puis là après il faut trouver la place pour tout ça je ne sais pas si euh, vous avez le choix des fois de, de dire bah, mm -hmm. je ne sais pas comment, euh, comment vous faites, vous <coughs> faites -moi. Oui. non, non, on choisit parce okay. que, oui parce qu'on ne peut pas. On peut pas euh... Et souvent, je dis euh, les donateurs. Bon, je parle pas des communautés religieuses parce qu'il euh, y a une situation en ce moment au Québec de oui, critique. Ça, vraiment critique. C'est vraiment critique. Donc là, on essaie de trouver des solutions. Oui. Je parle pour les donateurs plutôt privés. Qui nous, ah, okay. qui, mais je parle je, juste pour mon exemple, là, pour dire qu'on nous donne quelque chose. Et. Euh, Souvent euh, c'est considéré comme vous avez de la chance qu'on vous donne ça mais moi je vous dis c'est une responsabilité que vous nous donnez. C'est donc qu'il faut souvent prévoir une restauration, etc. Donc j'aborde pas les choses comme euh, merci, oui on va réfléchir parce que moi j'engage mon institution à conserver, prendre soin, d'investir de l'argent. Pour conserver ces objets là donc c'est vraiment une responsabilité que l'institution prend et on réfléchit beaucoup avant de, de prendre ces décisions là et euh, pour les communautés religieuses euh, non on choisit c'est dommage on peut certains personnes oh. oui on choisit certains par on, on peut pas des communautés arriver avec des c'est des 5000 objets à donner euh, on, moi je laisse je leur laisse la chance avant de trouver d'autres solutions et tant mieux s'ils trouvent un preneur des 5000 objets, je préférerais que leur collection reste intacte, mais à la fin, c'est vraiment… ils n'ont pas trouvé le preneur et qu'ils souhaitent euh, placer des objets, euh, on va prendre euh, selon notre capacité. Mais déjà, vous présentez ça comme… Euh... On ne peut pas tout prendre, puis c'est notre responsabilité maintenant. Euh, donc ils comprennent que peut-être que bah, ouais, ben, comme en tout tout cas, les grands sont partout ah, parce que En tout cas, moi je l'explique bien. Oui, ça <rire> voilà, bah, bien. Que <rire> c'est une responsabilité que, que je, moi j'engage mon institution à être responsable de quelque chose pour longtemps.